Bonjour les amis, je suis toujours dans les Everglades en Floride aux états unis et euh, je viens juste de récupérer mon sac à dos avec toutes mes affaires euh, de photos vous savez, ça nous arrive à tous, on est émerveillé par ce qui se passe on vient juste d'assister euh, à, euh, à une démonstration avec des alligators etc et puis vous faites des photos, et puis vous partez, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas votre sac avec vous donc en général qu'est-ce qui se passe C'est euh, grosse panique <rire> vous courez, vous allez chercher votre sac et ce qui est extraordinaire c'est que quand vous revenez, eh bien... Le, le dresseur d'animaux est là, avec votre sac, il vous voit, il vous dit il est là, voilà, des gens honnêtes, il y en a encore partout, et ça aussi, il faut s'en souvenir, c'est que des gens honnêtes, des gens bons, des gens avec des valeurs, il y en a toujours partout, le monde n'est pas fait que de mauvaises intentions et de mauvaises personnes, voilà, n'oubliez ça jamais, euh, n'oubliez jamais ça, et... Euh Laissez-vous porter par tout ce qui est bon dans, dans ce monde. Et c'est ça, et être optimiste, c'est se concentrer sur tout ce qui est bon, tout ce qui est de meilleur. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao